Le cœur des désiradiens bat au rythme de la mer. Et ça, tout ce qu'on fait. C'est pourquoi, même si maintenant on est un pays très ouvert, euh, on est fréquenté par tout le monde, il y a toutes formes, formes, formes culturelles qui rentrent, mais toutes ces formes culturelles ne peuvent que s'accrocher. Ça a formé les gens. On goûte, on se goûte, on est salé automatiquement par les enfants. Même, même la désirade est en forme de bateau. Ah oui, oui, alors ce bateau. On <rire> a aussi gens qui disaient que c'était un bateau qui transportait de la terre, qui a fait nos foyers.